imaginait on un jour qu'un ancien général d'état-major des armées devienne un fantasme pour certains français Vous publiez ce nouveau livre « L'équilibre est un courage », après « Servir et qu'est-ce qu'un chef », vous y parlez de cette demande d'autorité exprimée par les français. Le rendez-vous avec le général Pierre Devilliers, c'est tout de suite. Mais en général, au lendemain de la cérémonie, hommage à Samuel Paty, décapité par un, un terroriste, est-ce que vous, vous pourriez employer le terme « nous sommes en guerre » Et comment on fait la guerre maintenant Quelles sont les mesures à prendre maintenant Cela ne peut plus se régler dans le pacifisme, dit Elisabeth Badinter. Il faut accepter. Vous qui connaissez le, le sens des mots, le sens du vocabulaire militaire, Pierre Devilliers, est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui en France un risque de guerre civile Oui, quels risques sont les, les ferments d'une guerre civile Alors on va écouter euh, Marine Le Pen, parce qu'elle s'est exprimée euh, très vite après, et elle a demandé une législation de guerre, écoutez. Puisque le terrorisme est un acte de guerre, il exige une législation de guerre. Est-ce que vous, le militaire, le chef d'état-major, vous dites « oui, il faut une législation de guerre, des lois d'exception ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on change nos lois, qu'on change peut-être nos institutions, qu'on accepte peut-être aussi de renoncer à certaines de nos libertés, nos libertés chéries Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui demande une législation de guerre, une stratégie de reconquête républicaine contre l'islamisme radical Trouvez-vous la France trop laxiste Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, les... est-ce que vous trouvez qu'il ne va pas assez loin dans, dans l'application des lois et dans, dans, dans, dans, pour, pour, pour faire régner la sécurité en France. Hier, Christian Jacob euh, disait qu'il existait un lien entre l'islamisme radical et l'immigration. Vous êtes d'accord avec ce lien Alors le profil des deux derniers auteurs des attentats, pakistanais, tchétchènes, est-ce que, donc récemment arrivés dans la dernière vague de migrants, est-ce qu'il faut changer les règles du droit d'asile Vous racontez cette anecdote d'un jeune caporal issu d'un quartier difficile à qui vous remettez la croix de la valeur militaire. Vous lui dites, j'ai vu votre état de service, vous êtes un héros. Et il vous dit, non mon général, je n'ai fait que mon devoir. Je l'ai fait pour la France, pour lui rendre ce qu'elle avait donné à mon grand-père, l'accueil. Est-ce que ça encore c'est possible aujourd'hui Vous utilisez euh, les mots faiblesse, les mots autorité qui sont revenus beaucoup depuis le, le début de cet entretien. Est-ce qu'il y a un problème d'incarnation de l'autorité dans ce pays aujourd'hui Aujourd'hui et peut-être depuis plusieurs années. Aujourd'hui, plus personne n'accepte l'autorité, c'est ça la réalité. C'est-à-dire, ni dans une classe, ni dans une rédaction, ni dans un vestiaire de football. Euh, Est-ce que vous pensez que l'autorité, puisse être un jour, rétablie dans la forme, euh, sous la forme euh, que vous avez connue Ça veut dire qu'il faut, ce qu'on entend dans ce que vous dites, il faut remettre de l'autorité, beaucoup d'autorité Les solutions, réapprendre à aimer la France à travers le service national, vous êtes pour le, reprendre le service militaire. Et vous évoquez le service militaire euh, universel tel qu'il était. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait rétablir le service militaire comme il l'était avant qu'il ne soit supprimé par Jacques Chirac Est-ce que ça nous aurait évité d'être dans la situation dans laquelle on peut être aujourd'hui d'une forme de séparatisme dans certains quartiers Parmi les, les mesures pour réparer la France et retrouver une unité, vous proposez, c'est symbolique, c'est contraignant, c'est profond, de rétablir ce service militaire qui avait été euh, supprimé en 1996 par Jacques Chirac. C'est ce fameux brassage social, ce dialogue que vous appelez à retrouver dans un rétablissement du, du service militaire